Alors ça résonne tyrannie pour toi Isabelle. Pourquoi est-ce que les personnes autoritaires t'énervent particulièrement Parce que euh, tu as, as un besoin de guérison de la part de toi qui pose des limites. Tu as besoin de poser des limites, tu as besoin de poser tes règles, t as, t as, t as, tu as besoin pardon, de poser ce qui est bon pour toi et n'arrive pas forcément à exprimer cette, euh, ce choix-là. Cette part de toi qui voudrait exprimer pleinement tes règles, exprimer pleinement la subtilité de ton, euh, de ton être. Comme si tu étais une artiste qui n'arrivait pas à faire autre chose que des croquis et qui se sentait énervé des personnes qui, elles, étalent leur, euh, leur capacité, leur œuvre très détaillée. Quel besoin se cache derrière C'est ce besoin d'exprimer tes règles, d'exprimer ton autorité intérieure. Euh, D'où ça vient En tout cas, sur quoi s'est posé ça c est, c est un... Alors, tu marches en, en porte-à-faux, ça me dit. Alors, qu'est-ce que c'est que d'avoir un fonctionnement en à porte-à-faux C'est-à-dire que tu vois ce qui ne va pas à l'extérieur et ça te pousse à aller guérir cette part-là de toi et en même temps, tu restes enfermé dans un schéma où tu te refuses à l'action. Et en fait, voilà la priorité pour toi. Voilà euh, la ressource, j'ai envie de dire, que tu veux vraiment aller chercher. Euh, voilà. Alors, Isabelle, pourquoi tu as fait ce choix de ne pas poser tes règles euh, parce que tu poses l'archétype de la petite fille. En fait, tu veux être reconnu pour ta candeur, tu veux être reconnu pour ta bienveillance, tu veux être reconnu pour ta pureté, et c'est ça qui t'empêche réellement de, euh, de poser l'autorité, de poser ton autorité, mais de poser une autorité qui ne soit ni basée sur le, les règles familiales, ni basé sur les règles sociétales. Et derrière, ça me dit, en fait, ça résonne que tu as du mal à trouver ton propre modèle de... qui soit basé sur qui tu es en tant qu'être humain. Voilà la difficulté chez toi, voilà ce qui te bloque réellement. Tu ne, veux, tu ne veux plus des modèles familiaux et sociétaux concernant l'autorité, parce que ça résonne masculinité derrière. Donc masculinité toxique. Et ce faisant, bah, tu, tu, tu te refuses à ton propre pouvoir au pouvoir qui est en toi qui ne, qui ne veut que s'exprimer et du coup tout ce dont je viens de parler au final au, au niveau conscient ça génère le côté je mets, je projette à l'extérieur tout ce dont je viens de parler et les personnes autoritaires m'énervent voilà ce que je pourrais dire par rapport à, par rapport à toi Isabelle c'est ça, euh, ouais, c'est ça. Pour le groupe, on est sur de la motivation à ancrer des pratiques qui sont bonnes pour nous. Voilà ce que ça résonne. Donc, je le redis dans, la, dans le bon ordre. Ce que ça résonne, ce que la structure du groupe vibre par rapport à la thématique que nous a apportée Isabelle aujourd'hui, c'est savoir intégrer dans nos vies des pratiques qui sont bonnes pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Trouvons des pratiques qui nous permettent de nous, de nous révéler en tant qu'être humain. Trou trouvons des pratiques qui vibrent à l'intérieur de nous et établissons des règles de vie, des rituels du genre le matin je me lève et euh, je fais mon yoga, peu importe, et qui permettent... Euh, en fait, de pouvoir intégrer des règles personnelles dans le groupe et de pouvoir changer le groupe familial, le couple, et par truchement, la société. Euh, ouais. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, trouver des règles à travers des habitudes de vie qui permettent de changer le groupe. Donc, par rapport, au, euh, par rapport à la thématique que nous amène Isabelle, on est sur du « est-ce que c'est les règles du groupe qui prévaut ?» ou « est-ce que ce sont les miennes ?» Donc on est un peu euh, en guerre froide entre les règles du groupe et les miennes, et les règles personnelles. Et du coup, euh, on a du mal à bouger le petit doigt parce qu'on a peur que, les règles de, que le groupe nous englobe on a peur que le groupe nous digère, nous mange et nous digère. On a peur de ne plus exister parce qu'on est en groupe.